Chers traders et investisseurs, aujourd'hui jeudi 30 mai jour férié, bonjour. Waterloo, Morneplaine. En ce jour férié donc un peu plus déserté car beaucoup d'opérateurs sont absents, nous vivons ce matin un léger rebond technique aux chutes d'hier et d'avant-hier sans emphase et sans conviction. Les Chinois parlent maintenant de terrorisme économique, donc le ton continue à monter entre les deux grandes puissances. Et c'est tout. Et encore une fois, les Américains cet après-midi vont donner le là, et c'est surtout la clôture qui sera prépondérante. Mais nous craignons qu'en absence de nouvelles majeures, nous n'ayons pas grand chose de plus à dire demain. En tout état de cause, nous le répétons tous les jours ces temps-ci, mais ça ne change pas. En swing trading, aucune position majeure ne doit être engendrée. Ce matin, pour nous, nous avons vécu, ou nous avons réalisé plus exactement, une session parfaite, puisque nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux, ayant généré chacun une médaille, une de bronze et une d'argent. Nous verrons si cet après-midi ce sera aussi euh, prolifique. Nous vous souhaitons une excellente journée et de très bons trades.